Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment échanger des fichiers en utilisant SSH, donc entre une machine qui fonctionne sous Windows et une machine qui fonctionne sous Debian. Donc on a un serveur SSH qui fonctionne sous la Debian et on va utiliser comme client SSH WinSCP pour pouvoir prendre des fichiers qui sont sur le système de fichiers de Windows et les transférer sur le système de fichiers de la Debian, et vice versa. Alors, on va procéder par étapes. On va commencer par euh, télécharger WinSCP, l'installer. On va créer une, une session euh, SSH avec WinSCP. Après, on va copier un fichier dans un sens, Windows vers Debian, puis après euh, dans l'autre sens. Alors, euh, ah oui, alors, donc pour télécharger, on va sur winscp.net voilà, donc on va dans download et ici, donc on prend la version euh, donc 5.21.6 c'est la dernière voilà, le téléchargement a lieu toc, hop mon dossier de téléchargement il est là une SCP est là, donc on lance le setup, l'installation tranquillement on va l'installer pour tous les utilisateurs on autorise l'installer à fonctionner alors la licence on l'accepte on fait une installation typique hein, rien de spécial l'interface on va laisser sur commandeur on fait installer et c'est parti voilà ok donc on va décocher elle est la page de démarrage lancer WinSCP donc on y va terminer et donc ça nous lance WinSCP alors une, dès que WinSCP est lancé on a une page de connexion alors là donc je suis sur mon Windows on me demande le nom de l'hôte donc moi ma Debian euh, son adresse IP, donc c'est la 192.168.1.17. Hein, donc euh, voilà. Donc je vais saisir cette information ici: 192.168.1.117. Le port, c'est le port 22, hein, c'est le port utilisé par SSH par défaut. L'utilisateur, donc moi j'ai un utilisateur qui s'appelle Bobby, et son mot de passe. Je tape, pas super secret. Et je fais sauver pour euh, sauver. Euh, voilà. donc quand il sauve, il nous donne le login at euh, l'adresse IP. Euh, donc on fait OK. Donc là, euh, dans WinSCP, on me dit que je peux me connecter. Euh, voilà, il y a les infos que je viens de saisir. Hein. Donc là, je vais cliquer sur connecter. Donc là, lors de la première connexion, il nous dit attention. Euh, voilà, c'est un serveur qui est inconnu. C'est la première fois qu'on se connecte dessus. Donc il nous affiche euh, l'empreinte de la clé publique qui va servir à crypter, à coder euh, les données. Donc cette euh, clé publique, donc sur mon serveur Debian, donc là, euh, je l'affiche ici. Voilà. Euh, donc euh, Chat256ZAXGW, là je suis en train de lire le début de la clé, hein. et donc on constate que c'est la même information ici, donc ça veut dire que j'ai bien le, le, la bonne empreinte de clé publique, donc je suis bien en train de me connecter sur mon serveur à moi. Donc là je vais dire oui pour euh, accepter. Donc je suis bonne adresse IP, euh, bonne, euh, bonne empreinte donc, euh, de la clé publique. Donc les, je vais bien communiquer avec mon, mon serveur. Donc là il me dit, voilà l'utilisateur c'est Bobby, il nous demande de servir le mot de passe. Donc là je vais saisir ce mot de passe, je fais OK. Et là il me dit qu'il est connecté. Alors ici je vais remonter. Alors euh, l'interface de, de WinSCP. donc de ce côté là, j'ai une vue euh, du système de, de fichiers euh, de Windows. Donc là, par exemple, j'ai un dossier qui s'appelle CDemo qui contient un fichier qui s'appelle exemple.txt. Quand je vais dans WinSCP, je retrouve cette information ici. Et ici, j'ai une vue donc, de la Debian sur laquelle je me suis connecté en SSH. Donc dans le dossier home-bobby, j'ai normalement un fichier qui s'appelle fic.txt. Donc je regarde ça... Sur la Debian, euh, voilà donc là je fais un pwd pour savoir où je suis. Je suis bien dans Home Bobby et quand je fais un ls-l, j'ai bien un fichier qui s'appelle fic.txt. Et si je fais mon cat, j'ai bien coucou. Donc on a une vue donc euh, du système de fichiers de Windows ou du système de fichiers de Debian. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, bah, je vais par exemple prendre ce fichier exemple et donc on va c'est un glissé déplacé donc là il me dit voilà il est il envoyé vers Home Bobby etc donc je fais ok suite à ça maintenant j'ai deux fichiers euh, du côté de la Debian donc si je vais sur le Debian pour euh, constater ça je vais refaire un ls-l et donc j'ai bien euh, maintenant euh, le fichier euh, exemple qui est arrivé hein. si je fais un 4 de exemple il contient 1 et 2 c'est bien ce que j'avais donc au niveau de mon Windows, j'avais bien euh, 1 et 2. Donc là, on a réussi à faire un échange depuis Windows vers notre Debian et rien ne m'empêche, par exemple ici, j'ai mon fichier euh, qui s'appelle fic.txt sur ma Debian, bah, je peux le ramener sur euh, ma, euh, mon Windows hein, en faisant simple glisser-déplacer, ça fait une copie. Et donc maintenant quand je vais dans le dossier C des est donc ici bah, euh, j'ai le, le dossier, euh, pardon, j'ai le fichier fic.txt qui est euh, apparu dans mon dans mon dossier. C'est de Windows. Hein. Donc là, il contient coucou. Voilà. Si je retourne sur la Debian pour la forme, que je fais un 4 de le contenu de fic, c'est bien euh, coucou. Euh, voilà. Donc j'ai fini mes échanges. Donc je peux arrêter la session en fermant. Euh, voilà, je termine la session oui donc là on ferme winscp je suis plus connecté avec euh, mon serveur je viens de réussir à faire mes échanges euh, de fichiers vers euh, la debian et puis de la debian vers windows donc euh, tout est ok on a tout réussi. c'est super donc sur ce bah, je vous dis merci pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt au revoir